Une deuxième paire, oui, mais alors il faut bien y réfléchir. Pourquoi faire Quelle est l'utilité Bonjour, je suis Nicolas, opticien à et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose dont on parle peu, c'est la deuxième paire. C'est-à-dire que, moi, je suis assez court cette deuxième paire, mais il faut bien réfléchir à quoi elle va servir. Il y a plusieurs solutions possibles, et euh, j'allais dire presque comme pour la première paire, ça dépend de vous. Ça dépend vraiment de l'utilisation que vous avez, que vous allez en avoir si vous avez une forte correction et que vous souhaitez une paire de dépannage, autant qu'on répare la première, s'il arrive un malheur. Euh, si la première paire, vous avez peur de l'abîmer parce que vous travaillez dans un environnement très poussiéreux, etc. c'est bien aussi d'avoir une deuxième paire pour travailler pour pas abîmer la belle paire. Il euh, y a plein plein plein de solutions. Vous êtes sensible au soleil, il vaut mieux peut-être une deuxième paire en verre teinté, en verre solaire. Euh, vous êtes équipé de verres progressifs et dans certaines tâches, ce verre progressif ne suffit pas euh, ou de par votre position c'est pas agréable, pas confortable, et bien cette deuxième paire peut pallier à ce manque. Il faut vraiment, vraiment bien y réfléchir, j'allais dire presque comme la première paire. La première paire, euh, il faut vraiment qu'elle vous corresponde, qu'on qu vous questionne, qu'on qu cerne vos besoins, vos habitudes de, de travail, vos positions, etc. Euh, pour vous donner le maximum de confort, et bien un peu, la deuxième paire c'est pareil il va falloir euh, trouver celle qui va vous convenir, parce que si elle reste dans un tiroir, c'est pas intéressant pour vous, et moi, ça ne me satisfait pas non plus. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, et je vous dis à très bientôt chez Atalaïste. Allez, au revoir.